Si vous voulez lancer un business en ligne avec un minimum de budget, mais sans compromettre vos ambitions, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent de leur passion avec la formule suivante. Ils ont commencé à créer du contenu. Par exemple, j'aime la guitare. Je vais publier sur YouTube des vidéos euh, tutoriels, okay, parce que j'aime la guitare et je veux enseigner cette passion. Ça va attirer des gens qui vont s'intéresser à nos vidéos. Ça va créer une communauté. Et puis, ces gens-là, veulent peut-être aller plus loin, avoir des cours particuliers, des ateliers, veulent suivre des formations en ligne. Et donc, on va leur vendre quelque chose. On crée du contenu pour attirer des gens, on crée la communauté pour avoir un lien plus proche, pour comprendre ce dont ils ont besoin, et on va vendre quelque chose qui répond à leurs besoins. Et donc, c'est pour vous aider dans ce cheminement-là que euh, je vous propose ce kit du créateur avec le guide du blogueur. Alors, tout d'abord... Je m'appelle Lingan Sia, j'ai 33 ans, je suis euh, entrepreneur depuis 10 ans maintenant. Je vis de ma passion. Euh, j'ai commencé par créer plein de blogs. Euh, j'ai commencé à former des gens sur le blogging, sur le web marketing. Et aujourd'hui, ma passion, ce qui m'enthousiasme, c'est d'aider des entrepreneurs individuels comme vous qui veulent vivre de leur passion. Parce que trop de gens euh, galèrent dans leur quotidien et n'aiment pas leur job et veulent tenter l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Et je suis là pour vous aider. Donc, dans ce kit du créateur, il y a tout d'abord mon livre « Le guide du blogueur » paru chez Erol. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Il coûte 15 euros, euh, noté 4,5 étoiles. Moi, ce que je vous propose, si vous achetez ici, c'est un kit qui inclut ce livre-là, mais pas seulement ce livre-là que je vous envoie hein, chez vous en version papier, euh, mais qui inclut une formation qui s'appelle « YouTube pour les débutants », une autre qui s'appelle « Instagram pour les débutants », et une masterclass en ligne, hein, c'est un, un enregistrement d'une masterclass en ligne sur comment créer un podcast audio. Pourquoi je vous propose tout ça dans un kit C'est parce que vous allez vous lancer et peut-être que vous ne voulez pas écrire, vous voulez faire des vidéos. Donc il y aura de la formation YouTube pour les débutants. Peut-être vous ne voulez pas créer un blog parce que c'est un peu trop long. Dans ce cas-là, vous créez un compte Instagram avec Instagram pour les débutants. Peut-être que euh, vous n'avez pas à écrire, encore une fois, et vous voulez enregistrer de l'audio, donc il y a le podcast audio. Et peut-être que vous êtes ambitieux et que vous aimez écrire. Dans ce cas-là, ce livre sera parfait pour vous. Non seulement je vais parler de blogging écrit, mais surtout je vais… Euh, vous former sur l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat c'est tout un état d'esprit différent et ce livre là va vous donner tous les éléments, les fondamentaux pour vous aider à développer votre business en ligne. Donc si vous êtes intéressé, ce kit là est à un prix exceptionnel ok, il est en bas vous pouvez vous inscrire euh, en bas et bah je vous envoie ça euh, sous 5 jours hâte euh, de euh, le voir entre vos mains et que vous puissiez vous former, vous lancer il y a zéro risque, vous avez même une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé si ça vous intéresse évidemment. Et puis, bah, hâte de garder contact avec vous parce qu'une fois que vous êtes inscrit, on va pouvoir échanger, je vais avoir votre email et je vais pouvoir communiquer avec vous et je serai disponible pour répondre aussi à vos questions. Donc, si vous êtes intéressé pour le kit du créateur, c'est maintenant tout de suite qu'il faut s'inscrire.